Salut, cette vidéo est extraite d'une clinique en présentiel. Si vous êtes intéressé par organiser des camps, vous pouvez me contacter directement. Je vous laisse avec la vidéo. Ok, donc du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer Tech 5, Tech 1 et Tech 4i. 4i parce que donc, du coup on est sur les pôles euh, Du coup ça c'est le... Le... le tackle. Vous êtes ok avec, euh... vous comprenez les shades ça vous avez s'il faut que j'explique, vous me dites, il hein. n'y a pas de problème. Ça va. Ça va Ok. Donc c'est juste, ça nous dit sur quelle épaule on a aligné et c'est extrêmement important parce que je vais vous expliquer comment on triche les alignements des D-Line pour contrer le double team. Dans la, dans la, dans la partie run-fit. Je vais vous expliquer ça. Parce que nous ce qu'on veut, rappelez-vous, c'est jouer single gap. Ok Ce qu'on veut, c'est qu'on ait un mec sur chaque gap. D'accord L'avantage du hooky front, c'est quoi C'est que si je rajoute un mec ici qu'on va appeler Jack, c'est notre Jack Linebacker, j'ai un front under en fait. Ok, c'est un front under. C'est-à-dire que du coup, en mettant ce mec-là ici, j'ai un front 4 under. Donc vous vous rendez compte de la souplesse que ça apporte déjà. Là, j'ai juste à descendre un mec sur la ligne, j'ai un front 4. Ok, ce mec-là, c'est notre extra-athlète. D'accord, c'est notre mec qui va... qui va pouvoir dropper en coverage, curl to flat généralement, et être notre DN, pass rusher sur le côté. Là en fait ce qui est cool c'est qu'en en, en mettant le front comme ça, ce que vous avez fait c'est qu'on a, on a, on a mis beaucoup de joueurs à l'intérieur de la ligne et du coup on a, on a un front qui est très fort sur tout ce qui est course dans le gap A et toutes ces choses là. En termes d'alignement des linebackers, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre notre, notre Mike qui n'est pas un vrai Mike, notre vrai Mike ça va être Will, notre vrai Mike il est Tech 20. Enfin, notre mic est Tech 20 et notre wheel qui est un, norm un mic normal dans un système normal va être en Tech 20 aussi. Okay ça c'est notre front de base. Et Jack, c'est ce qu'on appelle un Wide 9, ça veut dire qu'il est grosso modo 3 par 3. Ça c'est notre front de base. Donc, quand je vous disais les linebackers ça finira par plus exister et tous ces trucs-là, euh, dans cette idée-là il y a aussi le fait que si j'ai un tight end qui vient se rajouter de ce côté-là de la formation, Ici par exemple, ça c'est ma, ma tech 5, ben hein. bah, là en fait j'ai Sam qui peut venir se mettre là, et qu'est ce qui se passe, bah, j'ai un front 4, ok, et si du coup là j'ai un autre tight qui vient se mettre ici, Jack vient se rattacher, et j'ai un front 5, parce que j'ai 6 mecs sur la ligne, vous voyez la mécanique Donc, je mets le là, et puis là hop on a Jack qui vient se mettre là, et en fait du coup, Vu qu'il me manque un gap supplémentaire, et c'est pour cette raison là qu'on va jouer cover 3. Là on va descendre le down safety, down safety c'est le safety côté bandari, je vous explique ça juste après. Okay et en fait là qu'est-ce qui se passe Tout le monde a un gap, et on est gap sound. D'accord C'est à dire que le coverage que vous jouez, il influence les gaps aussi. Ok Et du coup, il faut bien comprendre que c'est pas parce que vous avez une responsabilité en tant que safety par exemple là, pas parce que vous avez une responsabilité de safety que vous ne pouvez pas avoir un gap de temps en temps. Le clean complet est dispo dans la bio, il y a 45 minutes de vidéo plus des slides pour vous aider à implémenter le hooky front dans votre équipe. C'est disponible au prix de 20 euros, si ça vous intéresse n'hésitez pas. A bientôt sur Gibi.